– Monsieur le maire, bonjour. – Bonjour. – Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le point sur le dernier conseil municipal du 15 décembre, sur les sujets qui ont été évoqués, présentés, adoptés. Euh, C'est l'occasion de faire un point sur la santé financière de la ville, mais avant, j'aimerais que vous nous parliez des deux rapports qui ont été présentés et euh, dont le conseil municipal a pris acte. – Oui, alors c'était en effet un conseil important, puisque nous avons voté notre budget pour l'année 2023, donc c'est le moment important. Euh, la loi, comme chaque année, nous impose de débattre de deux rapports avant de voter le budget, le rapport sur l'égalité femmes-hommes, et le rapport sur le développement durable. Donc s'agissant de l'égalité femmes-hommes, nous avons fait le bilan de toute la politique que conduit la ville pour favoriser cette égalité entre les femmes et les hommes. Il faut savoir qu'à Montrouge, les deux tiers des agences sont des femmes et nous faisons en sorte de favoriser cette égalité entre les femmes et les hommes ici à Montrouge. On a mis l'accent hier soir notamment sur toute notre politique politique pour lutter contre les violences faites aux femmes. Malheureusement, c'est un fléau qui se développe dans toute la France, dans les Hauts-de-Seine et à Montrouge. Mmh. Et euh, nous avons des politiques très concrètes pour accompagner les victimes, notamment des espaces d'écoute au CCAS, mais aussi euh, euh, des solutions pour... Euh, permettre d'accompagner les victimes, soit pour les accompagner en cas d'urgence, soit aussi par le biais d'hébergements de dans des logements qui ont été aménagés par la ville à cet effet. Voilà, donc nous agissons et nous essayons d'accompagner les victimes de ces, de ces violences. Très bien. Et en matière environnementale et sociale, donc le second rapport, c'est le rapport sur le développement durable alors le développement durable, c'est un sujet qui touche presque à toutes les politiques de la ville, donc qui est très transversal, et là nous avons rendu compte de toutes, le, toutes les politiques et toutes les actions menées par la ville, ça permet de dresser un large panorama. On a mis l'accent en particulier cette année sur tout ce que nous faisons en matière de sobriété, oui. puisque vous savez qu'on traverse une crise énergétique majeure, on en parlera tout à l'heure sur le budget, et donc nous avons lancé un plan de sobriété et de solidarité à l'échelle de la ville qui nous conduit à réduire nos consommations, à réduire notre éclairage, et à engager tout un tas de rénovations dans nos bâtiments de façon à ce que nous, soyons, nous consommions moins tous ensemble. La ville, mais aussi l'ensemble des Montrougiens, les commerçants, euh, les entreprises, etc. Voilà, tout le monde doit s'y mettre et c'était l'un des enjeux majeurs de ce plan de développement durable qui a été présenté hier soir. Revenons sur les finances. Le budget de la commune pour 2023 a donc été soumis au vote le 15 décembre et a été adopté. Vous allez nous dire quelles en sont les grandes orientations et surtout cette spécificité, malheureusement nous sommes dans un contexte de crise et en quoi ce contexte impacte, impacte forcément les Montrougiens ?– Alors en effet, le budget pour 2023 s'inscrit dans un contexte très particulier de crise majeure liée à la guerre en Ukraine notamment, donc nous faisons face à deux chocs inédit par leur ampleur, le choc de la crise énergétique avec un, un budget pour l'achat du gaz et l'électricité de la ville qui va être multiplié par presque trois, et le choc de l'inflation, puisque nous allons subir notamment sur notre masse salariale de très fortes augmentations liées à, à l'inflation, le point d'indice, l'augmentation du SMIC et le ségur de la santé. Voilà. Donc ces deux éléments-là vont peser énormément sur notre budget de, de fonctionnement et réduire nos marges de manœuvre. Malgré cela, notre volonté, c'est de maintenir autant qu'il sera possible la qualité des services offerts aux Montrougiens dans l'ensemble des services qui les concernent, de l'éducation, le fonctionnement de la ville. Et puis en matière d'investissement, nous allons aussi faire en sorte de poursuivre nos projets et nous donner les moyens de continuer, d'améliorer la qualité de vie et le cadre de vie des Montrougiens. Voilà, c'est un budget de crise, mais nous nous donnons les moyens de réussir à faire face à cette crise. – Alors, vous vous donnez des moyens, certes, mais j'imagine que cela passe forcément soit par la dette, soit par l'augmentation des impôts locaux. – Alors, nous avons mmh. fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux, contrairement à beaucoup d'autres villes qui, vous avez pu le constater, le font. Donc nous, nous mmh. maintenons nos impôts tels qu'ils étaient l'année dernière. Euh, par contre, en effet, nous allons avoir recours à la dette. Alors la ville de Montrouge est très peu endettée, elle était très peu en 2022, le sera davantage en 2023, mais on restera à des niveaux raisonnables. Euh, nous aurons encore une dette très largement maîtrisée et cela nous permettra euh, de continuer encore une fois à investir pour préparer l'avenir et pour euh, rendre encore plus attractive notre ville de Montrouge. Et pour la première fois cette année, vous avez adopté un budget vert. Alors qu'est-ce que c'est oui, alors c'est une première. Nous avons souhaité euh, élaborer un budget vert pour euh, évaluer et mesurer l'impact de nos politiques publiques, en particulier nos investissements sur, euh, sur le réchauffement climatique, sur la pollution, sur la biodiversité. Et donc euh, cet exercice très intéressant nous permet de voir et, et, et de constater que nos investissements, nos projets euh, vont dans le bon sens pour euh, justement lutter contre ces effets du réchauffement climatique. C'est important. Après l'été que nous avons vécu, chacun prend conscience du réchauffement de la planète et donc il est important que nos investissements soient orientés dans le bon sens. Donc tout ce que nous allons faire en matière de nouveaux espaces verts, nouveaux espaces publics, plantations d'arbres, agriculture urbaine, tout ça contribue positivement à lutter contre le réchauffement, la pollution et favoriser la biodiversité. Voilà. Donc c'est un premier exercice. On va évidemment chaque année l'améliorer, continuer de le faire et rendre compte de nos actions avec cette grille de lecture. Passons à un tout autre sujet, la jeunesse. Euh, récemment, la ville s'est vue décerner une Marianne du civisme. La Marianne du civisme, c'est une récompense pour le fort taux de participation aux dernières élections législatives et à la présidentielle des Montrougiens. Malheureusement, il y a, mais ce n'est pas qu'à Montrouge, un phénomène dans la jeunesse de désinvestissement de la chose politique, c'est-à-dire que les jeunes ne se déplacent plus aux urnes, et vous avez décidé de prendre ce problème à bras-le-corps à Montrouge en créant le comité consultatif. Des jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est Comment fonctionne-t-il À qui s'adresse-t-il Dites-nous en plus. Alors, vous avez raison de dire que la faible participation des Français en général et des Montrougiens aux élections est préoccupant. Et je pense qu'il faut s'en saisir. Et donc, nous, à Montrouge, on a souhaité développer ce qu'on appelle la démocratie participative permettre à à de nombreux montrougiens de s'intéresser à la vie de leur ville. Par exemple avec le conseil municipal des enfants, qui fonctionne très bien, qui permet aux plus jeunes de s'intéresser à leur ville aussi tout, tout ce qu'on fait dans les comités de quartier, euh, avec de nombreux montrougiens qui s'impliquent. Et là, nous voulons euh, nous mobiliser pour que les jeunes s'intéressent à la chose publique, à la vie civique, à travers ce comité consultatif des jeunes qui a été institué hier. L'idée, c'est de proposer aux jeunes qui ont entre 15 et 24 ans eh bien, de, de faire partie de ce comité. Euh, de s'impliquer, d'avoir des idées, des projets et ensuite nous leur donnerons les moyens à travers un budget participatif qui a été euh, fixé à 50 000 euros de financer ces projets et donc par ce biais nous allons permettre à j'espère le maximum de jeunes de Montrouge de s'intéresser à la vie de la cité et de devenir ainsi euh, des citoyens dans, dans les années euh, qui viennent voilà. Très bien, c'est un très beau projet Un très très beau projet et nous faisons confiance aux jeunes pour, euh, pour le conduire et le mener avec toutes nos équipes – Autre projet concernant la jeunesse, le dispositif local d'exclusion scolaire euh, qui a été mis en place entre la ville et les collèges de Montrouge. De quoi s'agit-il – Alors là c'est un sujet un peu plus grave, hein, puisqu'il y a des jeunes qui en effet ont des difficultés, qui parfois sont exclus de leur collège. Mmh. Et donc nous souhaitons accompagner les proviseurs de collège public et privé de la ville de Montrouge pour offrir à ces jeunes une, une solution et donc les accompagner dans nos services pendant ces quelques jours d'exclusion. seront accompagnés, ils seront formés et ça leur évitera de, de décrocher et ça leur redonnera peut-être le goût. Euh, de s'impliquer, de travailler à nouveau. Voilà. Donc c'est un dispositif partenarial entre euh, l'éducation nationale, la ville et évidemment les familles puisque c'est sur le mode volontaire. Voilà. Donc c'est positif pour ces jeunes qui parfois sont en difficulté et que nous souhaitons ici aider à Montrouge. Très bien, donc dès 2023, nouveau dispositif. Dès 2023, ça démarre. Très bien, merci. Passons à un tout autre sujet, euh, tout aussi d'importance, le logement à Montrouge. Vous avez inauguré récemment de nouveaux logements sociaux aux 6 rues des frères Henri. Euh, ça répond euh, à, à votre volonté, à la volonté de la municipalité d'offrir à chacun un logement digne euh, et qui corresponde à ses besoins ou à ses euh, capacités financières. Néanmoins, à Montrouge, vous restez toujours en deçà du pourcentage légal euh, minimum de logements sociaux sur la commune. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire en 2023 pour, euh, et dans les années à venir pour rattraper euh, ce, ce retard ?– Alors, la question du logement est une question fondamentale. En, en Ile-de-France, on n'a pas assez de logements. Et Montrouge est une ville qui a beaucoup construit depuis une vingtaine d'années pour répondre aux besoins des habitants. Et dans le logement, il y a le sujet de la mixité, c'est-à-dire permettre À toutes les populations, en fonction de leur niveau de revenus, de se loger. À Montrouge, nous voulons une mixité maîtrisée. Euh, la loi que vous évoquez, la loi SRU, ça veut dire Solidarité et Renouvellement Urbain, a fixé la barre à 25% de logements sociaux. À Montrouge, on est à 22%. Mais quand la loi a été fixée il y a quelques années, c'était 20%. Donc nous sommes dans cette, dans cette tranche 20-25% avec une mixité maîtrisée. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne et que la ville soit équilibrée, donc que dans chacun des quartiers, il y ait des logements sociaux, c'est pour ça que nous en construisons. Mmh. Nous avons modifié notre règle d'urbanisme, notre PLU, plan local d'urbanisme, pour obliger tous les promoteurs à construire un minimum 30% de logements sociaux, ce qui nous permet d'augmenter l'offre pour les Montrougiens. Donc nous avons des projets en cours, on a inauguré un immeuble récemment, une vingtaine de logements sociaux, il y a d'autres projets dans la ville, celui de Châteaubriand qui a été présenté hier en conseil municipal, et d'autres encore qui vont accroître l'offre. Et progressivement, nous allons respecter euh, la loi avec les 25%, mais en gardant encore une fois un équilibre entre chacun des quartiers euh, de façon à ce que Montrouge reste une ville équilibrée euh, dans ce domaine comme dans tous les autres. Notre entretien est terminé, tout comme bientôt l'année 2022, et à Montrouge, une fin d'année, ça se fête et Oui, cette fin d'année, c'est à la fois un moment de, de retrouvailles, de fête, mais aussi de solidarité. Donc euh, j'invite chacune et chacun à profiter euh, de ce que la ville propose. Euh, alors d'abord, euh, les illuminations, qui sont devant l'hôtel de ville et qui sont magnifiques et Art en Fête qui se déroule au Beffroi jusqu'au 21 décembre. Et puis aussi profitez de tous nos commerçants pour faire vos courses ici à Montrouge, commerçants qui sont nombreux pour vous servir dans toute la ville. Et puis je vous donne rendez-vous le 8 janvier prochain sur la place Cresse pour partager la grande galette de la ville et nous fêterons ensemble la nouvelle année. Merci. Merci à vous.